La solance est sur mes lèvres Je m'éloigne du monde céleste la société fera de moi une bête De Foire comme Arthur Fleck je serai ce fou célèbre J'ai jamais voulu faire comme les autres Mais elle me rappelle que je suis comme les autres En bas de chez moi tant de misère Ça serait égoïste de te dire que j'ai souffert Paris, Paris, Paris, Paris comment je frappe de toutes mes forces qui entre le cours Voilà à quoi ressemblent toutes ces années de galère Moi dans le film, dans la tête, je reviendrai, je regardera En Parfois je me demande à quoi bon raconter ma merde, merci de me guider maintenant j'ai un mobile Je suis pas trop instant story Moi je prendrais mon Zio tout en instant Story Je fais du son qui s'écoute fort dans tu de te faire plaquer par ta go en période de Covid L'arcade ouvert rectus sur les lèvres J'ai déteste un autre genre de manoïd Le sages m'en dit qu'il n'y a pas de prétention Que de connaître sa force et de la fermer Je viens des thermopiles J'ai cette impression que j'essaie tous enterrer une fille degré dans le virage, c'est pas toujours qu'une question de rime et syllabes, la vie te le dira, j'ai de la famille à tes goûts, c'est galba, j'leur dirai pas qu'en français c'est la merde, obligé de dissimuler mes tatous pour pas qu'on pense que je suis parti d'un gang, des mises des salades, ces hommes balade baladent, comme au ça me plaît, pour qu'un gosse te foute la paix, si je ne fais pas de tout, parce ce qui rendra les coups, l'école des points vitaux j'étais là, de quoi parlez-vous, si on le tous, avec.